La lice. Copo de lice. Oh, j'ai bien fait de tripler dans la 5 finalement. tout en fait, ça se joue un peu. Hein. J'ai failli tripler dans la 6 et vu que j'ai eu peur. En fait c'est la peur qui m'a fait bien jouer entre guillemets. C'est rigolo hein. Cette fois, Trop hâte de voir Fichon en Lobby Legend. Ah j'espère, j'espère En tout cas mon niveau fait qu'augmenter Ce mois-ci je vais tout donner pour Et si j'y arrive pas ce mois-ci Je pense que je serai vraiment pas loin Et ce sera pour le mois prochain Mais franchement... Euh Là je suis vraiment pas loin. En termes de niveau je pense que je suis pas mal. Il me manque, un peu quelques... Il me manque des points en termes de cote mais en termes de niveau je suis vraiment bien je pense. Oh bon, je fais encore des top 8 parfois mais... Le N en fait aussi. Ah c'est comme tout à l'heure. C'est rigolo. En fait, c'est drôle parce que ça, ça me permet de rentrer le pouvoir. En fait, je rajoute une 2-2 et je rentre le pouvoir. C'est-à-dire pour 4 pièces, je récupère un mousse. 4 PV. En vrai, le mousse 4 PV, c'est. je pense que c'est OK. Mais c'est presque au borderline, mais je pense que c'est OK. Je vous souhaite un bon combat. Par rapport au rejeton, je pense que c'est ok. T'avais up, ça aurait été quoi le play sur les 5 golds bah, Double achat, mais en vrai, tu up pas, tu fais toujours ce pattern. Enfin, pratiquement tout le temps ce pattern. Ah bon, En vrai, LM ou Mousse, c'est la même. Hein. Après, on peut rester, mais c'est. Non, normalement, on est censé up. Après, contre lui, on va se faire taper si on up, non Ouais, c'est pas sûr. Ouais. C'est sûr. oublier elle. Alors, il faut aller vite, là-haut. J'y vais avec les lames bleues. vaut mieux un élème bleu ou un élème... L'élème bleu, il prend le... Ouais, je, je paye 4 pv pour une goutte, je sais pas si c'est ok mais le fait d'avoir rejeton je pense que c'est ok. En vrai ça là par exemple je peux jouer 25%, c'est énorme hein, alors si j'arrive à rentrer, ouais, vous voyez là ça me fait économiser. Et mes 4 pv sont déjà rentables juste parce que j'ai gagné ce combat, alors que sinon je perdais et que je prenais genre 4 ou 5, un comme ça. Bon, a priori, on va pas perdre trois fois. Oh, wow. C'est beaucoup, hein, ça. C'est strong. Ça, ça, ça existe pas comme quête. en train de ça. Ouais, je prends ça et ça. Peut-être ça, quand hein. même. Penser des pièces. C'est la merde. En vrai c'est la merde mais pas le droit de rôle je pense. Raisonneur peut-être. Peut ouais mais 65 pièces ça se fait petit à petit. Salut Foc Ça fait quelques fois qu'on stack dans les derniers jours simplement pour te dire GG, c'est toujours intéressant les lobbies avec toi. Merci. Merci beaucoup. En vrai, je peux perdre contre Scylla. Après, j'ai un niveau de plus, mais. <rire> Merci, Mylan 3 ans, let's go Merci pour le soutien, c'est gentil. Merci beaucoup, c'est super, super généreux et ça m'aide énormément. Merci à toi pour ton soutien. Merci, Mylan. Vous êtes toujours dans la cour. qu'il n'ait pas de rejetons ou de conneries. Nice. Pouf. Ça se joue à ça au début, hein. les Irel et les rejetons. Continuez cool, sur votre lancée. Ah, Un choix tactique intéressant. c'est pas mal, y a pas murloc et tout. Bon, ça et ça, j'ai envie d'acheter ça aussi, mais faut beaucoup de pièces, non c 2 Ça et ça Vente Up Je peux faire ça aussi On Joe Lopez Le problème de Joe Lopez C'est que là S'il a sa taverne haute Il va me déboîter Je suis pas censé up maintenant en vrai hein. Théoriquement Je suis pas censé up maintenant les gars Non non je suis pas censé hop maintenant. Sinon je prends trop d'avance et ça veut dire que je déséquilibre ma tempo. Non. Heureusement qu'on a armé de rejetons. Hein. Là on prenait un milliard contre lui. Hein. Tu prends un Miard avec la liche, ça juste, je veux juste plus jouer au jeu vidéo en fait. Oh wa wow, man, man respect man. Nice. Ouais. Pff. La théorie les amis, la théorie. Important ça, c'est un jeu mathématique. Hein. Là on peut, up, je pense. Vos ont vraiment tout donné. Hop, ça a un drôle. Que... Prochain temps on va aller chercher euh... les, les étoiles je pense. En fait il y a un play où on vend ça. Ouais mais ça c'est trop strong que ça prend ça. Oh là là j'ai envie de tout acheter là. Oh je veux tout. <rire> En fait.. Est-ce qu'il faut pas vendre ça, PV On est d'accord, je veux tout. Putain je fais des trucs de Fala. Non mais en vrai c'est ça. ça Par contre, là, faut pas perdre le combat. Ce play, il est risqué, mais faut pas perdre le combat. Et je veux pas le perdre, je pense. Et prochain tour, je peux up. Ouais. Parce que le problème, c'est que si j'ai gangropter, je vais manger mon ennui au module. Je vais être rect. Après, là, c'est un peu la merde parce que je vais peut-être perdre ça aussi, mais bon. Je préfère un ennuyau qu'un comme ça. La toi la moitié. Petit à petit, petit à petit. Vous vous débrouillez bien. Super. Je vais enfin pouvoir renouveler mon stock de serviteurs. Casseur ou Uther Uther c'est pas mal quand même. Uther sur ça. Uther sur... Ouais mais ça veut dire que je n'achète pas le déflect. Ou alors je vire ça. Casseur j'aime pas cette carte je la trouve faible. C'est emmerdant Le Hara il... Après le Hara il est pas si mal avec ça Non mais je crois que j'avais pas J'ai pas vu le play Hara mais je crois que t'as raison Pour la justice Pas ouais, le temps de geler, bon, après c'est pas si grave je pense Mais j'avais pas vu le play Ara, ouais, oh ouais il est bien le play, Ara. Merci hein, c'est qui je sais pas qui me l'a qui qui dit euh, Royandril merci à toi, merci beaucoup Comment je peux être derrière là Ah parce qu'il y a ça qui me bute, euh... ouais Ouais bon le gars il se fonde hein. Allez encore un <rire> Allez bon GG. Ah la tempo du, de ce gars, euh, pas mal du tout. Bon, voilà on est à 25, on a plus à bouger. Nice, nice. Engagez une recrue tant que vous oh, le pouvez. C'est cool pour la quête. C'est pas mal aussi pour la quête, je peux acheter ça et ça. rôle. Hein. Je peux roll plein de fois. Hein. Je sais pas trop ce que ça donne, mais j'ai l'impression que je fais des choses sympas. En fait c'est juste que mon adversaire d'avant il était vraiment énorme. Ouais. Bon ça c'est un peu faible pour le moment, mais... Ouais la prochaine tour on a la Massacreuse, je pense que j'ai envie de jouer avec Massacreuse. Genre jouer ménagerie avec ça. J'utilise quoi pour voir les statistiques sur le côté euh, Firestone Firestone ça s'appelle Ouais elle est bizarre cette game Donc ça on prend Bran, je pense pas. On aura pas la place, faut, faut, faut cibler à un moment. Bon, on peut prendre un pirate. Bref. Non, on va prendre ça. On va essayer de le triple. Ah Dans le sens où on, on achète, euh, on, on le prend en double. Là enfin, on a Massacreuse, hein. j'espère que j'ai bien vu parce que c'est pas Massacreuse, je suis recte, hein, j'ai fait tout mon plan de jeu dessus. Ah c'est bon. Donc là on fait ça, ça, euh, ça, ça, on a Bet, LM, Démon, euh, Bl -bl -bl -bl -bl Blurble, <rire> un nom racé comment on dit on va faire ça. Bon. Royandrill, c'est ta game. Hein. Franchement, moi, j'étais, je pense que j'aurais fait Uther sur Deflecto et j'aurais pris Deflecto. Et je serais parti en mode euh, Deflecto, un peu tempo. Donc là, j'avoue que le play... Alors, je ne sais pas si c'est bien, hein, Utherara. Bah, tout ça pour dire que si je gagne, c'est grâce à toi. Si je perds, euh, je te banne, quoi. Deal Ok. Ah je te banne 10 minutes hein. bon, franchement je pense que mon board est fort mais je suis qu'à 16 donc faut faire attention. Ah par contre là c'est un ah, le problème c'est qu'on joue la massacreuse elle est vra... <rire> elle est horrible hein. Les Life sur Massacreuse c'est infâme hein. C'est rigolo en vrai, ça fait plein de points de vie. Et il n'y a pas Murloc donc. Il bon, n'y a pas Dragon aussi, c'est vraiment dommage là. Ouais mais c'est là où aussi la compo elle est originale. C'est parce que c'est une compo PV mais sans les dragons. C'est hyper rare. Faut Uther la massacreuse, ouais c'est clair qu'il faut Uther. Après, je... je sais pas s'il faut Up là. Je suis un peu bloqué en vrai. Ah non, il y a ça. Ouais, c'est ça. Peut-être faut virer Baron en vrai. Ouais, je sais pas. Ah, je l'achète. Au pire, c'est pour un triple. Oh waouh. On va virer Baron je pense. Ça, ça combote pas du tout. En fait ça combote pas. Mais certes ça fait des points de vie, mais. Ou alors on vire lui, mais. Je sais pas, ça... peut-être c'est lui qui est lent. Mais en même temps, avec une autre Massacreuse, il va être gros, lui. Hein. Ah, je sais pas. J'ai l'impression que Baron, faut le virer. Et je peux pas jouer Baron, Massacreuse, Massacreuse. Qu'en pense, C'est ta compo, hein, c'est à toi de piloter. Hein. Oh là bon, maintenant, bah je vais faire ça là-dessus. Ouais, quoique... Non... Oh, waouh, je le savais. Ah, bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Théotard, Théotard, c'est strong, hein. Ouais ça m'ennuie en va fait, de Massacre Rose, mais Théotard c'est strong quand même. Avec l'autre Crotal sur le deuxième arat tu vires Baron oui. Ouais mais je pense que c'est mieux de le dorer. Bon, ça fait quand même toujours trois cartes mauvaises, mais en vrai lui il scale de la puissance. Le problème c'est que donner des points de vie juste pour gagner les combats, c'est ce que fait Baron parce qu'il n'y a pas les dragons. Ben, à un moment c'est pas si bien que ça. Ouais, c'est juste des points de vie sur le combat. Mais en vrai, je m'en fous si je gagne les combats. Moi, je pense que mon board, il a beaucoup d'avance par rapport à celui de mes adversaires. Et l'objectif, c'est d'essayer de construire pour pas qu'il il me rattrape, tout simplement. Et c'est toute la difficulté de ce jeu, c'est d'arriver à continuer à construire quand on est déjà bien. Et faut pas se relâcher, quoi. Oh, wow non mais là j'ai envie de jouer un autre Amalgame. Hein. Ah mais j'ai plus de place après. Ah franchement. trace au cycle de Strasbourg là. Ça je le garde, ça je le garde. Bah, ça en vrai c'est pas, pas moins fort qu'Amalgame. Non je crois que je vais, je vais jouer avec ça. Lui, il est fort ou pas Celui-ci ne plaisait pas non plus. J'ai envie de up pour euh, tripléter au tar. Non, forol. Elle a menti, j'ai envie de la garder pour euh, le, le dernier combat. Nous devons nous rassembler, nous battre ensemble pour Talane. Ouais, j'ai ouais, peur. En vrai, j'ai peur. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. 1, 2 Ça joue hein Là on est en demi En fait on est presque en demi-finale Donc je pense que c'est ok de le faire maintenant Ah elle est, elle est magnifique cette compo C'est du modigliani, hein, franchement Ouais, en fait, vous savez pourquoi j'ai fait ce play? J'ai joué euh, Red Mounted pour ça. Jumeau maléfique. Cette quête-là, elle peut te défoncer. Le problème, c'est que si le gars, il a genre un énorme amalgame, euh, je sais pas, 150, 150, ce qui est possible avec Peggy, hein. et il en a deux, bah en fait, je suis comme un con. C'est-à-dire que mon board, il est nul et j'explose. Vous voyez? Parce que je passe pas des 150. Et c'est, on est tour 11, c'est vraiment possible. Donc, euh, je pense que s'il a pas ça, Ouais, OK, je, je reste à créa hein. Les jumeaux c'est trop trop risqué. Ouais je peux rester comme ça hein. Je scale hein. qui promet. Oh waouh. On va rester comme ça Ou alors on... Bah le problème c'est que si là j'enlève lui pour mettre ça Je suis totalement boardlock J'ai pas envie d'être totalement boardlock Prochain tour je peux virer Mantid À moins de virer Crépitant mais... Et, et... à la place de Théotard ouais, pas, pas contre un gars qui a pas de quête Enfin qui a pas la... Qui a pas la, la quête de l'autre Ouais faut, faut se faire confiance En fait... C'est difficile parce qu'il faut calculer des ranges qu'on ne connaît pas enfin, c'est comme au poker mais poker c'est beaucoup plus straightforward comme jeu enfin, là c'est dans le brouillard total mais tu dois savoir tu dois savoir voir oh c'est beau ce que je dis Non, c'est ça hein. c'est un jeu où tu es tout le temps dans le brouillard mais tu dois savoir ce que l'adversaire a tu dois le voir alors que tu ne le vois pas Parce que si tu mets mounted derrière, tu t'affaiblis pour plus tard, vous voyez. Après, je peux faire ça, bien sûr. Au poker, on ne connaît pas la main de l'adversaire, bien sûr, mais tu connais les ranges. Par rapport à ce qu'il fait, tu peux te deviner ce qu'il a. Parce que tu réfléchis en termes de range. Moi, je parle tout le temps de range sur Battlegrounds, mais en soi, c'est vraiment une range très floue. quoi. La range, elle est bien sur les 6 premiers tours. Globalement, 6-7 premiers tours, tu sais. Même peut-être avant le tour 10, tu peux à peu près savoir en termes de puissance. Encore que plus t'avances, plus c'est compliqué. Mais franchement, maintenant, en plus avec les quêtes, c'est très très très difficile. Non mais j'ai confiance, hein. J'ai confiance en mon board franchement En fait c'est pas doré enfin, Cette quête elle fait rien Donc euh... donc j'ai confiance Par contre s'il avait l'or volé j'aurais sûrement mis une mounted Place de ça Et Juste pour contrer euh, Goldrin Parce qu'en vrai Grenouille ça change rien on aurait tout le temps perdu On aurait pris 12 ou 13 Par contre contre un énorme Goldrin Le gars quand il commence à manquer, monter des 80-80 Si t'as pas double mounted euh, Prend 25 quoi Vous voyez Oh. Voilà. En fait ça m'embête de virer une mounted pour remettre une autre mounted Après là par contre le baron il peut avoir du sens maintenant C'est vrai que ce Théotard il fait pas tant de stats que ça Je suis en train de me dire que mon boardlock, il est nécessaire et obligatoire. En fait j'ai l'impression que le fait de me boardlock c'est le, le meilleur play possible, vous voyez. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah c'est compliqué hein. Enfin, je facile hein, ma, ma pauvre dame. On est que tour 12, on n'est pas dans le late game absolu. Hein. Franchement, tour 12, euh... ah, lui d'ailleurs, il a gagné. Donc son board, il est plus fort que le board de ses adversaires. Hein. Enfin, de nos adversaires. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Je vais la jouer, c'est sûr. Et je crois que Massacreuse est meilleure que lui. Parce que là, on est en demi-finale, donc je fais ça. En vrai, je peux roll pour Baron. Ça On va faire ça Parce que lui on va le tuer, on va lui mettre C14, enfin j'espère Et ensuite L'objectif c'est de jouer tout de suite la finale et dans la finale J'ai juste à virer ma Massacreuse pour mettre euh, soit une Note Mounted, soit un Baron que dans tous les cas au prochain tour je ne ferai pas en mode Théotard Je partirai pas en mode Théotard, je partirai en mode Recherche serviteurs ont vraiment tout donné Donc là on est en recherche pure engagez une de ces recrues. Euh Bah ça c'est ok parce qu'on peut avoir un de titre dessus ah, bien joué J'ai hâte de voir ce que ça va donner okay. Euh Zap peut-être bon, Zap c'est toujours bien à hein. ouais, la place de ça Au pire Une recrue, donc... On va à plus de 6 plus 6 Franchement ça mange pas de pain Franchement ça mange pas de pain je crois faire ça. Hein. Ah cet amalgame piqué à 8 tours qui ne servira jamais dans la partie. Pauvre de lui. J'ai rien dit. Bah, il n'a pas servi à grand chose en soi mais c'est juste qu'à un moment j'avais pas besoin de pièces donc autant le garder. Il faut être économe un peu dans ce jeu. Hein. C'est important. Attention l'héroï réincarnation il bah, y a ça. Hein. Il y a Zap, Massacreuse, donc euh, en fait tout ce qui va être relou à base de... En fait ce qui va me poser problème c'est les Mounted et les, euh, les roy. Parce que en stade pur franchement, ce, ce, ce espèce de, de top 4 là, le Big 4 il est vraiment vraiment strong. Hein. <rire> Cette phrase elle est détestable en vrai. Même moi je me déteste. Le, ce Big 4 il est méga strong quand même. <rire> C'est fini quoi, le gars il sait pas parler anglais mais il utilise plus de mots français quoi. Allez, advienne que pourra. Mais J'y crois. Franchement, j'y crois, on a fait vraiment une très très, belle, une très très belle game. Le zap est pas trop mal parce qu'il va chercher ses hip Ouais, bon, on est vraiment strong hein. En vrai strong ça veut dire fort mais strong c'est vraiment plus fort que fort vous voyez Il y a fort et il y a strong Genre mon board il est fort et mon board il est strong C'est pas, les... enfin, pas pareil en vrai Franchement cette game c'est un récital C'est pas une masterclass, un récital Du début à la fin tous les patterns étaient bons Là, je vous ai proposé quand même quelque chose, euh, un, un contenu de qualité, indéniablement. Ouais, merci là hein. C'est grâce à toi, hein. franchement, cette game, c'est la tienne. Hein. Je suis ému. <rire> non, mais en vrai, c'est une belle game. Hein. J'aurais peut-être fait, peut fait top 4 moi. J'aurais au moins fait 4 parce qu'avec un beau déflecto et tout, je pense que j'aurais quand même fait 4, ouais. Mais j'avoue que... Ouais, ouais, bien joué. Bien joué, man. Nice.